Salut Laura Salut Gabrielle Ça va Ouais et toi Très bien, merci. Qu'est-ce que tu as fait hier soir euh, Je suis allée à Blois. Blois, c'est comment Blois euh, Blois, c'est une petite ville à une heure de Paris, une heure et demie. Et non, c'est super. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à visiter. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple Qu'est-ce qu'on peut visiter Il y a le château de Blois qui est très grand et très spécial. Il est très spécial parce qu'il y a trois architectures différentes, trois époques différentes. L'époque de Louis XII, l'époque de François Ier avec la Renaissance, et puis l'époque de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Donc c'est vraiment très intéressant et le château est très complet. Il y a des peintures, il y a des gargouilles, il euh, y a une visite guidée, il y a un spectacle pendant la journée, un spectacle d'épée, et un spectacle euh, le soir, son et lumière, avec les explications, l'histoire. Et il y a le cabinet de Catherine de Médicis, où elle aurait caché ses poisons. Mmh. Donc, euh, cabinet mystérieux, avec des cachettes dans le mur, et c'est actionné en bas par euh, un petit mécanisme. Mmh. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut visiter aussi à Blois euh, Ce qu'on peut visiter aussi, c'est les jardins, le jardin de l'évêché, il est très bien. Et puis, il euh, y a les bords de Loire, euh, il y a les rendez-vous de l'histoire chaque année euh, en automne. Et chaque année, c'est un thème différent. Et il y a beaucoup de conférences. Oui. Ce sont des conférences sur l'Histoire. conférences, euh, il y a aussi des films, il y a aussi des expositions, euh, des, des auteurs qui exposent aussi. Mmh. Et puis j'aime aussi beaucoup manger, donc euh, à Blois c'est super pour ça. Donc euh, il y a des restos euh, juste de fromage, euh, où on peut manger des raclettes, euh, et je suis végétarienne, ils font une raclette végétarienne. Et... Il y a aussi les glaces et les pâtisseries à douceur. Et vraiment, c'est très bon. Douceur, c'est ta pâtisserie préférée, je pense Oui, ils font des éclairs, mais avec une mousse qui ressemble à de la chantilly, mais parfumée. Donc c'est très léger. Et puis il y a quand même du chocolat ou des parfums très, très originaux. Et tout est artisanal et le cadre est vraiment sympa. Okay. Et c'est juste à côté du château. Oui. Blois, finalement, c'est une ville vraiment historique, avec beaucoup de bâtiments historiques. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Donc, euh, vraiment, ils font beaucoup de choses pour, euh, pour les touristes et, et pour informer. Donc, très bien. On peut vraiment recommander Blois. Oui, oui, oui. OK. Merci Laura, merci beaucoup. Merci.